Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui mon nouveau défi c'est de justement utiliser 5 minutes maximum pour vous expliquer enfin le frein, le comprendre et surtout savoir l'utiliser. Donc on ne perd pas de temps, on y va tout de suite alors le premier point qui est pour moi un des plus importants c'est surtout de comprendre qu'il y a quatre manières de freiner je m'explique vous avez le frein à pied vous avez le frein à main vous avez le frein moteur et vous avez le frein par rapport à l'environnement je vous explique ça tout de suite d'abord il faut comprendre que si par exemple je suis dans une côte qui est assez raide est-ce que je vais vraiment utiliser la pédale de frein non pas besoin le simple fait de lâcher l'accélérateur dans une côte ça va déjà vous faire perdre énormément d'allure donc ça veut dire que cette fois je vais par exemple rétrograder une vitesse mais sans freiner vous pouvez aussi d'ailleurs vous poser la question est ce que dans une cote quand vous êtes en vélo vous utilisez les freins non c'est exactement la même chose ensuite le frein à main je vous conseille surtout de l'utiliser mais soit en cas d'extrême urgence mais vraiment à 99% du temps quand vous êtes arrêté vous immobilisez le véhicule en mettant le point mort et vous tirez le frein à main et puis vous avez la fameuse pédale de frein vous connaissez assez bien quand vous freinez ça casse l'allure de votre voiture et le frein moteur c'est tout simplement rétro ses vitesses quand vous lâchez l'embrayage parfois il y a une petite secousse et bien en fait c'est ça le frein moteur on va y revenir ensuite point très important c'est aussi important de comprendre que le frein c'est avant tout une question de dosage j'insiste beaucoup sur la maîtrise du véhicule avec mes élèves et je peux vous assurer que c'est un véritable combat au début d'être toujours derrière eux parce que souvent la pédale de frein est mal utilisée c'est très important de comprendre qu'il faut avoir le pied droit face à la pédale de frein garder le talon au sol et en réalité ce n'est que la pointe du pied qui va à bouger du frein à l'accélérateur deuxième point très important c'est aussi attention à ce que la chaussure ne dépasse pas de la pédale sinon ça va être une catastrophe si vous voulez vraiment plus d'astuces et de détails sur le frein allez voir ma vidéo juste en haut à gauche ici et puis chose à comprendre aussi évidemment c'est que le frein c'est avant tout une question de dosage plus je vais arriver vite et plus je vais devoir freiner fort et moins je vais arriver vite et moins je vais freiner fort quand vous arrivez par exemple au début de votre apprentissage souvent vous appuyez vous sentez pas le frein alors quest ce que vous faites vous freinez beaucoup plus fort et là d'un coup vous n'êtes pas en train de freiner en réalité vous êtes en train de piler je vais vraiment casser l'allure pour arriver progressivement sur de la douceur et puis la véritable technique du frein attention aussi à bien la connaître pour bien pouvoir l'appliquer c'est que la pédale de frein c'est vraiment celle que je vais appuyer en freiné et celle que je vais lâcher en dernier je vais vous donner un exemple je suis en train de rouler à 80 km h en cinquième vitesse je vois au loin une entrée d'agglomération qu'est ce que je vais faire en premier je vais lâcher l'accélérateur surveiller derrière que je sois pas suivi de trop près freiner débrayer, passer ma quatrième vitesse lâcher l'embrayage et lâcher le frein ensuite j'appuie toujours sur le frein en fait c'est pas une pédale que je vais lâcher j'appuie l'embrayage je descends la troisième je lâche l'embrayage et je lâche le frein voyez j'appuie vraiment le frein en premier je rétrograde et je le lâche en dernier quand vous rétrogradez vous utilisez le frein moteur mais si vous utilisez que le frein moteur sans jamais casser votre allure ça va pas fonctionner en réalité plus j'accélère plus je monte mes vitesses plus je ralentis ou je freine plus je rétrograde si jamais je m'amuse à rétrograder sans jamais appuyer sur la pédale de frein ça va pas marcher je vais quand même même continuer à arriver trop vite sur mes situations donc vous voyez une des questions les plus importantes aussi c'est de vous demander pourquoi au final vous rétrogradez parce que là je viens de vous parler d'un freinage classique j'ai freiné je rétrograde il n'y a pas de souci je rétrograde parce que je vais moins vite d'ailleurs mais maintenant si je suis en montagne ou que je veux effectuer un dépassement à ce moment là c'est pas pareil qu'est ce que je vais faire je vais rétrograder pour redonner justement de l'élan à ma voiture imaginons que je roule à 50 km heure et que je veuille dépasser par exemple une voiture qui va pas très très vite qu'est ce que je peux faire je peux rétrograder ma vitesse mon régime moteur va tourner beaucoup plus vite je vais accélérer très fort et dépasser rapidement pour ne pas rester trop longtemps sur la voie de gauche parce que c'est dangereux du monde peut arriver en face imaginons que maintenant ça monte ma voiture a du mal en troisième qu'est ce que je fais je rétrograde sans freiner pour justement pouvoir relancer ma voiture où le moteur tournera plus vite en seconde et forcément monter plus facilement la côte je souhaite arriver en agglomération à 50 et que je suis déjà à 55 km heure évidemment ne freinez pas d'accord le simple fait de lâcher l'accélérateur ma voiture va perdre de l'allure si je continue à freiner pour arriver à 50 et que je suis déjà à peu près à 50 je vais atterrir à 40 km h et à ce moment là je peux vite devenir gênant voilà j'espère vraiment avoir pu t'aider avec cette vidéo qui a duré moins de 5 minutes mais j'ai respecté le défi n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as encore du mal avec cette pédale de frein on se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo à plus